tu as une imagination débordante et envie de mettre ça à profit, je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rends-toi dans l'interface de Script Manager, dans le script Multi-Action, après l'avoir activé. Tu as un tableau blanc qui te permettra de créer des actions en tout genre. À côté du bouton affichant la liste des blocs disponibles, tu as une liste où il n'y a que Défaut, qui est ton premier module. Depuis l'icône d'engrenage, tu peux le renommer, mais aussi le désactiver pour rendre les actions de celui-ci inopérantes ou encore le supprimer pour repartir sur un module vierge. Une fois que tu auras pris en main ce script, tu trouveras que cet espace est limité et difficile de s'y retrouver, mais tu peux tout à fait en créer de nouveaux avec des noms intuitifs grâce à l'icône plus. Par exemple, un module comprenant les commandes modérateurs. Mais avant de passer à la suite, je vais te parler des fonctions d'import-export. Dans les deux icônes restantes, tu as l'export, avec lequel tu sauvegarderas dans un fichier tous les blocs de ton module. Quant à l'import, il remettra à la position exacte tout ce que tu as sauvegardé. J'en profite pour te dire de consulter la description de la vidéo. Tu pourras télécharger quelques actions pour bien débuter. Dernière chose à savoir, tu peux passer d'un module à l'autre depuis la liste. Les barres sur la droite te permettent de trier comme tu le sens. Mets donc ton imagination à contribution pour surprendre tes viewers ou juste lancer ton logiciel de retouche d'image lorsque tu connectes ta tablette graphique. Et je te retrouve dans un prochain tutoriel pour en apprendre plus sur Script Manager.